Il est temps des déclarations des députés, député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je parle au nom de mes commettants et aux praticiens de médecine chinoise. Le projet de l'A88 n'œuvre pas pour les travailleurs, comme dirait son titre. Selon mes commettants, cela met en danger la profession de l'acupuncture, en Ontario, mais présente également un danger pour la santé publique. Beaucoup de personnes ont signé la pétition pour demander au gouvernement de déréglementer la médecine chinoise. Ma communauté veut rappeler au gouvernement que c'est l'ordre qui a permis de paver la voie de, ce, de cette discipline dans la province. Les députés, ou plutôt les membres, ont également relevé des éléments qui n'allaient pas dans l'annexe 5. Des conflits d'intérêts ont également été signalés dans l'annexe 5. Comment ce projet de loi pourrait protéger les personnes Cela n'offre pas de protection pour les clients et pour les praticiens. Mes commettants m'ont envoyé un courriel disant que les collèges, les ordres réglementés devraient protéger les personnes et non ériger des obstacles. Merci. Dé déclaration des députés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer à la Chambre des estimations d'un des meilleurs programmes d'aide étrangère au Canada. Ce programme est lucratif. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent pour ces personnes. Je fais ici référence au programme pour les travailleurs étrangers, qui contribuent autant à la prospérité des affaires agricoles du Canada. Ces mille travailleurs arriveront dans la province, notamment dans ma circonscription afin de se lancer dans des activités de collecte d'asperges, de plantation, de plusieurs produits, comme les légumes et les fruits. Notre programme a été créé il y a longtemps, et on ne peut pas faire de l'agriculture sans celui-ci. Nous avons un bon système qui fonctionne. Nous devons faire notre possible pour maintenir ce programme de façon sécuritaire. Merci, député de Waterloo. Merci. Aujourd'hui, ma collègue et moi présenterons un projet de loi. Je me suis lancée dans ce sujet en 2017, lorsque j'ai entendu l'histoire de Don et de, et de Patricia Dayton. Malheureusement, sa femme est décédée, la province les a abandonnés. Un jeune homme s'est engagé à travers des pétitions pour demander des actions. Cinq ans ont passé pendant la pandémie, la pandémie a montré les échecs du système, notamment dans le secteur des soins de longue durée. Un bureaucrate à Waterloo a déclaré que ce n'était pas une simple question de politique car ils ont d'autres euh, priorités. Séparer des couples est mauvais et nous devons changer les choses et nous devons en faire une priorité. Merci. Déclaration des député, députée Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir de parler en Chambre. J'aimerais faire mettre en lumière la Journée internationale des femmes. Demain, ce sera la Journée internationale des femmes. C'est une journée très importante car nous réfléchissons, nous réfléchissons plutôt sur les accomplissements incroyables des femmes. Il y a des organisations dans ma circonscription qui veulent autonomiser les femmes. Depuis sa création, cette, notre club Dogville a pu organiser des levées de fonds et a mis sur place des projets d'éducation. Grâce à ce genre de projet, nous avons abattu des obstacles. Je vous invite tous à aller à Oakville pour aller célébrer cette journée. Il existe des mouvements qui font la promotion de l'avancement de la situation féminine en offrant des stratégies culturelles, politiques, sociales et économiques afin d'arriver à l'égalité des genres. La Journée internationale des femmes nous rappelle que nous devons continuer à travailler en vue de créer une société qui est sans discrimination, stéréotypes et, har et harcèlement et où nous offrons des opportunités égales. Je suis père de de quatre filles et mari. Merci. Déclaration des députés. Député de York, Sud-Ouest Merci, Monsieur le Président. Le 23 février est une journée historique car le NPD a déposé une loi, la loi sur la famille de London. Le 6 juin, trois générations de la famille Afzal ont été tuées dans une attaque islamophobe, islamophobe à London. Mohamed Afsan a perdu sa vie lorsqu'il était volontaire à la mosquée de Toronto. Personne ne devrait craindre de se faire attaquer dans leur lieu de culte sur base de leur religion, de leur vêtements, de la couleur de leur peau. Nous demandons des actes concrets ce n'est pas un problème partisan, mais plutôt un problème qui relève de l'éthique. De Des consultations ont eu lieu. Grâce à cela, les projets de loi peuvent être envoyés en comité pour une deuxième lecture. Nous demandons au gouvernement d'agir en bonne foi et de s'assurer que la loi sur la famille de London soit adaptée avant les élections qui arrivent. Je demande au gouvernement de fournir une chronologie afin que ce projet de loi devienne réalité. Notre communauté ne mérite que ça. Je vous remercie. Déclaration des députés. Député d'Ottawa député Sud. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, une association orthodoxe ukrainienne d'Ottawa a fait des dons pour la situation en Ukraine. Des vêtements, de la nourriture ont été donnés. Du soutien a permis d'envoyer des vivres en Ukraine. Ces dons ont été enfilés à l'extérieur de l'Église. Nous sommes tous unis pour soutenir les Ukrainiens. Dimanche, j'ai fait partie du rallye à la, à la colline parlementaire. Les personnes partout en Ottawa sont venues manifester et ont demandé et ont manifesté plutôt pour la paix et ont demandé des actes de la part du gouvernement. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est une situation d'horreur. Nous voulons faire notre possible pour réduire cette souffrance. Le gouvernement devrait prendre son rôle de leader. L'Ontario devait faire plus en plus de la contribution de 300 000 Nous devons faire plus pour nos réfugiés et nous devons faire plus pour, pour que nos actes puissent correspondre aux contributions humanitaires et nous devons agir rapidement. Merci. Déclaration des députés, Député de Carlton. Merci. Demain, c'est la journée internationale des femmes. Nous allons célébrer les accomplissements des femmes partout dans le monde et... Sensibiliser quant à l'égalité. Tous les jours, je suis entourée de femmes incroyables, ma mère, ma grand-mère et mes sœurs. Elles me rappellent tous les jours que les femmes sont capables de tout faire. La Journée internationale des femmes est la, la possibilité de dire à vos amis, à vos familles, comment, à quel point plutôt ils sont importants. Je connais d'extraordinaires femmes en chambre de ma communauté. Et j'aimerais souhaiter à tous une bonne journée internationale de la femme. C'est toujours un plaisir de voir l'ancienne Première ministre, Madame Kathleen Wynne. J'aimerais remercier Ga Ca Jackie Gordon, qui était la première femme qui est de devenue la sergente en armes de notre Parlement. Alors, j'aimerais à nouveau remercier toutes ces femmes extraordinaires et ces jeunes femmes et toutes ces filles de Carlton et de toute la province. J'aimerais remercier tout le monde d'être une source d'inspiration pour nous. Joyeuse journée de internationale de la femme à tous. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Le 24 février, la Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine. Sudbury est une communauté qui se, qui se soucie des autres. La semaine dernière, des actions ont été prises pour soutenir l'Ukraine. Les personnes âgées ont fait une levée de fonds en vendant des péroguistes fait maison. Sudbury est une communauté qui se soucie des autres. Hier, dimanche, je me suis joint à plusieurs autres personnes de Sudbury dans des mauvaises conditions. Nous étions dans les rues pour soutenir l'Ukraine. Nous n'avons pas trouvé d'excuses, car nous sommes une communauté qui nous soucie des autres. Nos rues étaient pleines de personnes, de bannières et de drapeaux jaunes et bleus. Nous étions à l'extérieur à, à brandir des, des, des drapeaux et pour annoncer notre soutien à l'Ukraine. Encore une fois, à Sudbury, nous sommes une communauté qui nous soutient des autres. Merci. Déclaration des députés. Député d'Aurora député Richmond Hill. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous mes collègues ici présents. Samedi, je me suis joint à mes collègues du fédéral, du municipal, de plusieurs circonscriptions, à la réunion mensuelle. Pamela, et Harry Harak font partie d'une fondation caribéenne caritative et chaque mois, il rassemble notre communauté pour célébrer l'histoire, l'art, la culture de toutes les origines qui qui font de notre communauté une communauté aussi unique. Samedi a notre possibilité de célébrer, de nous célébrer. Pamela et Harry, dans le passé, nous ont réunis chaque mois pour célébrer l'année lunière, le mois de l'histoire des Noirs. Ces deux personnes sont des géants dans notre communauté. Grâce à leur fondation, ils ont pu faire beaucoup pour notre communauté. Leur association caritative soutient et appuie plusieurs initiatives. Et j'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils font. Je vous remercie car vous rendez notre communauté meilleure. Merci. Déclaration des députés, députés de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Environ un million d'Ontariens ont dû repousser leur chirurgie, y compris les chirurgies de cancérologie et de pontage cardiaque. Beaucoup de ces personnes devront attendre près de trois ans afin de recevoir des soins. Et ce gouvernement n'a pas pu financer notre système de santé. Brampton fait face à des difficultés lorsqu'il s'agit d'arriérés chirurgicaux. Les hôpitaux sont beaucoup trop occupés. Il y a trop de négligence dans notre système de santé. Nous n'avons qu'un seul un hôpital pour plus de 6 000 personnes, 600 000 personnes. Nous n'avons même pas de service d'urgence. Nous avons besoin de lits à Brampton. Un centre de soins à Pile a été fermé en raison de la pandémie, à cause de problèmes de personnel. C'est pour cela qu'il faut abroger le projet de loi 124 et je demande au gouvernement de le faire immédiatement et d'offrir les fonds nécessaires pour offrir ces 850 lits qui, que nous avons tant besoin à Brampton. Et je demande également la construction d'un troisième hôpital pour répondre aux besoins de santé de ma circonscription. Merci. Cela conclut la déclaration des députés de ce matin. C'est un plaisir pour moi de vous dire que la page Tanisha Hussein de Scarborough Sud-Ouest est la capitaine des pages aujourd'hui. Aujourd'hui, à Queen's Park, nous avons sa mère et son père. Il y a également la famille de Wenchen, de la sacrifice de Willowdale, qui est présente aujourd'hui, tandis que les parents de Lucia Way qui sont présents aujourd'hui de la circonscription de Richmond Hill. Sa maman et son papa sont présents aujourd'hui. Bienvenue à vous aujourd'hui.